Ah, il est chaud, cousin! <rire> ah, je te jure, que ça déboîte là! <rire> Vas-y, ma gueule! <rire> viens ah, par là, Dims, viens par là, viens dans notre zone, laisse-le tranquille! Il une technique, les gars, pour faire un rapide en fait, mais faut des balles dans le chargeur! Ok, il y a du monde ici, je vous laisse dans votre merde! En fait, tu maintiens ta, ta touche de. J'adore être blanc! Non, non, non, non! Mais qu'est-ce que tu fais, le jaune ouais, Qu'est-ce que tu fais, Ah là là Ça pack, ça pack <rire> Oh Oh, oh j'étais sur les zombies Vas-y, Dims, fais gaffe, on arrête de cuter va, va dans le coin euh... ah, Dims, Dims, dims, dims, wesh, ma gueule. gueule Oh, tu déconnes, cousin sais pas ouais. quoi faire Bah, tu sais pas quoi faire, je t'ai dit, décale Vas-y, décale Valéria C'est quoi les explosions, là Je sais pas, ça peut être de partout Oh là là, il un a un direct, c'est fou, aussi... ça explose T'as pas l'arrière ouais. ouais bah Oui. Arrache-moi ce truc direct. Hop. Bon vas-y, le vert et le jaune de... là, venez. J'arrive. Pas le blanc, pas le blanc, pas le blanc. C'est qui le blanc Aïe aïe aïe. Oh là je me retrouve dans la salle. <rire> Ça sort. Oh là là, c'est le bordel là Il <rire> <rire> euh, y en a trop Ah ouais, je suis gang <rire> Je crois <rire> <rire> oh là là, moi je suis passé ma gueule j'ai fait une esquive là défi c'est ça c'est du défi Attends attends attends Oh non Ah je suis obligé de venir fouet récupère les s'il te plaît Le récupère pas dans le tas il va se replier pour rien gros en plus il aime pas ça Ok ouais, je Là faire. pas bien pas bien Gaëtan Il y a avec vous non. Un deux PZ, un deux PZ. Il y a Frudy, c'est Charlotte, c'est Frudy, Charlotte. Frédéric c'est Marco qui. Mais c'est plus Marco qui nous il a géchant. Allez les, on a des balles. Vas-y, on peut tirer dans le tas les gars. Allez Ah mais à droite j'ai un pistolet Ouais bah ouais j'ai les CZ de ma gueule On m'a pas dit ça T'as plus de petit pistolet Non j'ai plus de petit pistolet Ah bah si il est là je peux le reprendre en fait. Le mec il l'a posé par terre. Ah non mais il y est plus C'est Tu sais qu'a ramassé mon pistolet. Donne-le toi gros c'est m 1911 Tu sais, a posé mon pistolet. Non Pourquoi t'as quitté c'est les serveurs hein Sérieux C'est un sale mytho Non mais là personne a quitté C'est écrit The Black Observer... Call of Duty Black Observer Mytho C'est écrit Fouadi et ses hacks de chien vous ont fait quitter le serveur C'est ça c'est Fouadi à tous les coups J'ai la flemme de commencer, vous voulez le refaire Ou pas Bah si tu veux on va sur le boîte-robe maintenant nous on continue là jusqu'à temps qu'on se fasse doser Ouais c'était à la lumière on continue On continue nous les gars Ouais ah, vas-y vas-y Ouais oh, moi je m'en dans les cheveux Moi j'ai un fastcote comme un blattard là. Ouais. là il a dit play l'offer là Dommage c'est toi ouais, Ah ouais si on peut ouvrir tout là en fait de local Ouais si on peut rien ah, ouais. Fais ouais, gaffe Sweetal Ouais te garde la fenêtre là en tout ah mais vous avez pas été déco Non Non, ah, non. mais ah. un coup, que moi Ouais ouais vas quoi, toi. Euh, Attends, sweet ouais, là, là, là. Bon attends je vais rentrer dans le dans, dans, le <rire> dans les trois couloirs Oh là là elle est énervée Non il y avait un zombie à la fenêtre Vas-y vas-y vas-y feu Non je suis down Allez ouais, reprend Fodi Fais gaffe parce qu'il y a des lents partout moi. Bah là je redonne ma gueule ils sont décalés bah comme euh des de la Allez l'infirmière. Allez, ah, je redembre. C'est la fin du SWITAL. Peut-être pas. C'est ah. la fin du SWITAL. Ah, ils m'ont pris direct sur la table, là. Ils m'ont mis enlevée. C'est <rire> bâtard. <rire>